Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 13 mars 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a actuellement, pendant une bonne partie de la semaine, quatre planètes qui se réunissent dans le signe des poissons, secteur des poissons. Donc quand les planètes se réunissent dans un secteur, elles ont beaucoup plus d'influence, et là il y en a quatre. Il y a l'astre solaire qui est de mémoire à 22 degrés en début de semaine. Il y a Mercure qui est à 19 degrés, pareil, en début de semaine, mais il va changer de signe. Il y a Saturne qui vient d'arriver dans le secteur, il est à 0 degré 40 minutes lundi de mémoire. Il y a toujours en latence, en présence, Neptune qui lui est à 25 degrés. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le troisième décan Poisson, Sauf Saturne qui est dans le premier décan et il vient d'arriver, donc c'est comme ça. Bref, grosse configuration planétaire, 4 planètes, 4 sur 10 c'est beaucoup, c'est 40% du truc. Qui va être concerné Je vais vous parler d'abord de ceux qui vont être concernés positivement. Quand il y a un gros ama, ça concentre plus le poids dans une dynamique, une direction, ce qu'on va regarder. Donc ceux qui sont directement concernés de façon plutôt protégée, ça va être mes poissons, bon anniversaire, mes troisièmes décans, ça va être bien évidemment euh, mes cancers, mes scorpions, et puis également, jeu des sextiles, vous les connaissez maintenant, mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq, l'ama planétaire, un planétaire, quatre planètes, c'est un amas, comme ça qu'on l'appelle, va vous influencer de façon globalement assez positive et constructive. Quelle est l'influence pour vous cinq Déjà, dans l'ordre, Saturne vient d'arriver. On va les faire par chronologie d'entrée dans le signe, de degré, de hein, d'évolution de, dans le secteur. Saturne vient d'arriver, donc pour vous, tout ce qui prédispose à voir loin à vous cadrer, à vous concentrer, à être lucide, à être pratique, à être euh, dans la réalité en fait. Saturne, il a un effet structurant, parfois il est un peu fatigant, mais il a aussi un énorme avantage, c'est que ce sont des garde-fous qui encadrent les euh, idées, les objectifs, les dynamiques dans lesquelles on se place, un peu comme une autoroute, hein, avec des, des, des choses sur le côté qui, en, qui, qui encadrent, quoi, pour ne pas qu'on dérape dans tous les sens. Ça, c'est le bon côté de Saturne, ça aide à voir loin. Et puis, il y a également Mercure, Mercure, la communication, donc quand Mercure est dans un secteur, il favorise, il fluidifie la disposition que nous avons, avec plus ou moins de facilité chacun, et bien évidemment, là encore, il y a une variable, mais très globalement, le verbe est plus heureux, l'idée est plus claire, la lucidité est plus marquée, et surtout parce qu'elle soleil juste à côté, il y a dans le ciel, soleil et Mercure, c'est pas mal ça, soleil et Mercure, j'aime bien quand je vois ça dans un thème de naissance, j'aurais tendance à dire que ça favorise les capacités intellectuelles, parce que... <rire> Ce n'est pas systématique, mais c'est vrai que plus Soleil et Mercure est proche, plus le, le mécanisme d'assimilation d'idées d'adaptation se rapproche de la condition solaire. Et par effet d'analogie, on a... Naturellement, des dispositions qui se rapprochent des Gémeaux et des Vierges, chez qui Mercure est valorisé. Hein. Soleil-Mercure, c'est pas mal pour le mental, la rapidité d'analyse, communication, adaptation, etc. Donc, Soleil-Mercure dans le ciel, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce qu'on a une vision d'ensemble avec le Soleil et on a la capacité de trouver les mots justes, de s'adapter, de, de, de réajuster, d'éviter les de, de, de trouver la bonne formule, de, de faire passer l'information, en fait, c'est ça. C'est tout l'enjeu du truc. Et puis, il y a la quatrième, Neptune, l'inspiration, l'intuition, le feeling, en ce moment, vous cinq, le feeling, le nez, est extrêmement heureux, affûté, et très fin. Fiez-vous à votre instinct. Ce que vous sentez d'instinct, en général, la marge d'erreur elle n'est pas grosse. Soyez à l'écoute, vous. faites-vous confiance au niveau intuitif pour vous cinq. Et puis, qui dit à ma planétaire, dit peut-être, hypothétiquement, c'est une hypothèse, hein, peut-être contrariété fatigue pour trois. Mes vierges qui sont en face, ne vous emballez pas, Chargez pas trop la mule, prenez pas trop de décisions en ce moment, prenez le temps de la réflexion. Pareil pour mes gémeaux, gémeaux vierges, parce que quand les planètes sont en poisson, elles forment une opposition avec ma vierge, elles forment des carrés avec mes gémeaux, des carrés avec mes sagittaires. Carrés, c'est pas terrible, comme les oppositions d'ailleurs. Ben, c'est un peu de fatigue, ce n'est pas non plus un drame, hein, c'est léger. Mais attention à la fatigue avec Saturne, attention à ne pas vous disperser avec Mercure, attention à ne pas vous, vous braquer avec l'opposition solaire ou le carré-soleil, et attention à ne pas trop être dans l'idéalisation non clarifiée avec Neptune. Voilà, pour vous quatre, hein, Gémeaux, pour vous trois, Gémeaux, Vierges et Sagittaires, le risque. Hein. Si je devais affiner, euh, mes Vierges, euh, levez le pied, mes Gémeaux aussi, et mes Sagittaires, euh, évitez de vous... l'impatience, évitez de vous, vous agacer, éviter de, de monter au créneau trop vite si en tout, autour de vous, l'environnement n'est pas aussi réactif que vous êtes capable de l'être. Voilà, c'est dit. Ça, c'est le gros amas. Et puis... À partir donc de samedi, samedi 19, qu'est-ce qui se passe à partir de samedi 19 Premier changement planétaire. Le changement qui se réalise, c'est Mercure. Mercure qui, on l'a vu, était en poisson début de semaine à 22 degrés, et bien, entre le lundi 13 et le jeudi 16, euh, non, et le samedi 19, donc 6 jours, il va quitter le poisson pour entrer dans le signe du bélier. Et là, ça change carrément la donne au niveau de la communication. C'est un vrai changement. Pourquoi Parce qu'avant l'heure, avant le printemps, Mercure a décidé de venir s'installer dans un secteur qui réveille le printemps. En quelque sorte, au niveau de la communication, Mercure quitte le poisson rentre en bélier, signe du printemps. Et Mercure, le Verbe, propose dans ce signe d'être beaucoup plus direct, beaucoup plus spontané, beaucoup plus rapide, beaucoup plus offensif même, hein, convaincant, déterminé. Il arrive... Parfois, avec Mercure en Bélier, que les, les mots dépassent la pensée, On soit dans une dynamique de celui qui est le plus apte à convaincre l'autre et celui qui aura raison. C'est une hypothèse, hein, ça peut arriver. Donc, mais en tout cas, pour signes de Feu, c'est formidable. L'arrivée de Mercure est un fluidifiant formidable justement encore une fois pour trouver les mots justes pour trouver le bon angle pour, pour faire passer le message c'est tout à fait judicieux pour vous donc mes signes de feu à partir de samedi 4h25 du matin en temps sidéral ça veut dire 5h30 en gros et hein, eh bien euh, mercure vous soutient et puis il va vous soutenir pendant des semaines hein, parce que enfin, vous allez voir je ne vais pas aller trop vite mais là excellent pour la communication pour qui Pour mes béliers pour mes lions Bon, mes sagittaires et ceux qui sont à 60 degrés, vous les connaissez. À partir du bélier, j'ai mes gémeaux et mes versos. Vous cinq, attendez samedi, si on a des choses à faire, des décisions à prendre, des négociations à mener, hein, des adaptations à essayer de mettre en place de façon optimisée. C'est à partir de ce moment-là que ça devient beaucoup plus fluide, agréable pour vous, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, Vénus. Vénus, Vénus, Vénus. Vénus, elle démarre la semaine à 26 degrés du Bélier, et déjà en Bélier, en fait, il y a des choses intéressantes en Bélier, il, y a, il va y avoir, à partir du samedi Mercure, euh, jusqu'à euh, jeudi 16, Vénus, et là, toujours sympa, Vénus, et en toile de fond, en Bélier, il y a toujours Jupiter, alors ceux qui vont être concernés, qui sont-ils Bien évidemment, mes Béliers, mais, Bélier. mais ce, les autres signes de feu, hein quelles sont les planètes concernées On le voit, si c'est Mercure, c'est la communication, si c'est Vénus, c'est la vie amoureuse, et si c'est Jupiter, c'est l'expansion, et puis... Par extrapolation, hein, l'optimisation, et on le sait, c'est ce qui favorise la chance, voir le bon côté, être optimiste, positif, faire trousser les manches, être dans une dynamique euh, d'expansion heureuse, hein, c'est le, le pari pascalien. Quand on a envie que ça fonctionne, on se donne plus les moyens, on est davantage motivé pour faire avancer les dossiers qui nous intéressent. C'est une longue phrase. Euh, voilà l'influence de Jupiter. C'est pour ça qu'on dit que c'est la planète de la chance. Optimisme, positif, marche mieux. Bref, du monde en bélier. Et puis quand les planètes sont belles en bélier, qui vont être concernés Ce sont bien évidemment mes signes de feu, hein, bélier, lion et sagittaire. Et, et puis par extension, on l'a vu, ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, hein, à partir des béliers. En amont, j'ai mes versos et en aval, j'ai mes gémeaux. Voilà, vous cinq, vous êtes concernés maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire Si Mercure arrive dans votre secteur, vous l'avez bien compris, la parole est plus fluide, je vous en ai fait tout un laïus si, euh, comment on appelle ça euh, le Jupiter est là on est dans des phases jusqu'au 16 mai où les projets que vous êtes en train de mettre en place sont pas mal, sont favorisés hein. allez-y, jusqu'au 16 mai le ciel vous veut du bien pour vous cinq. et puis enfin, on l'a vu euh, Vénus est de votre côté je l'ai noté, ça je voulais le noter euh, je ne peux, peux pas tout faire de tête je, jusqu'à euh, jeudi euh, 22h35, 23h30 ici en métropole, jusqu'à jeudi 23h30, Vénus est encore en Bélier. Voilà pour vous. En revanche, passé jeudi euh, 16 à hein, 23h30, Vénus quitte le Bélier pour entrer, alors là, pour entrer dans un secteur... Un secteur de maîtrise, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est un secteur de maîtrise pour une planète C'est pas du chinois, c'est une planète a des affinités particulières avec plus, certains secteurs, c'est comme ça. Par exemple, en, en Bélier, c'est le Soleil, hein, l'autorité, Mars, l'action, bah, en Taureau, c'est Vénus, le charme, l'amour, le goût, la délicatesse, le raffinement, puis la Lune, les émotions, la sensibilité, la maternité, l'affection, voilà. Chaque, et puis, chaque signe a des affinités avec des planètes. Et là, Vénus, comme je viens de le dire, va rentrer dans le du taureau. Et quand Vénus rentre dans le signe du taureau, elle est chez elle comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire une planète chez elle C'est-à-dire qu'elle a un maximum d'affinités. Donc qui vont être les gagnants en matière de charme, à partir de jeudi 23h30, ça va être mes signes de terre qui vont être mes signes de terre, ça va être mes, mes taureaux, ça va être mes vierges, ça va être mes capricornes, vous allez gagner en charme, en douceur, en délicatesse, en finesse. Et puis, ce que j'appelle les planètes qui portent chance, il y en a deux, c'est Jupiter, l'optimisme, l'élan et Vénus, le charme, la douceur, la bienveillance, la volonté de trouver un arrangement heureux, tout ce qui nous permet de faire des trucs en collectif, que ce soit en couple ou dans les relations plus larges, Vénus, c'est vraiment le fluidifiant, le fluidifiant par la douceur, la gentillesse, ça marche pas mal hein, de jouer sur ces deux ressorts-là, on a le plus de chances de faire avancer tous les dossiers, c'est clair, c'est rarement en rapport de force, très rarement, ça ne fait qu'isoler en fait, plus on est dans l'ouverture, hein, c'est le principe, hein, là, là on a le monde, bon, main ouverte, toujours pareil, toujours positif, euh, voilà l'idée, après j'ai toujours Mars, Mars, Mars, Mars, Mars, Mars l'action, Mars, il, est, il amorce la semaine à 24 degrés des Gémeaux et je ne vous cache pas que j'ai bien hâte qu'il quitte à titre personnel ce secteur des Gémeaux où il est depuis 5 mois. Quoi. Alors, ceux à qui Mars apporte de l'énergie, toujours pareil, hein, ce sont mes Gémeaux, hein, ça être à plat plat mes Gémeaux, parce que Mars ça fait des mois qu'il est sur votre tête, il apporte une tonicité, mais en même temps en Gémeaux on fait plein de trucs, trop parfois, on se disperse. Également, euh, bon, pour mes balances, pour mes versos, pour mes béliers, pour mes lions, toujours le jeu des aspects heureux. Voilà. Ceux qui en ont assez, assez, sont mes sagittaires, ah, fatigue, mes gémeaux aussi, mes poissons, l'énergie un peu comme ça, et mes vierges, on arrête de faire trop de trucs, il faut lever le pied, c'est clair, c'est dit qu'ils en aillent. Après, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre ben en, en gros, c'était l'ensemble du ciel. Uranus, toujours 16 taureaux, il est tellement lent. 16 taureaux, créativité, idées nouvelles pour mes vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes cancers, mes poissons. Et puis Pluton, Pluton, il, il, il est cette semaine, <rire> on y arrive. Pluton, il, a 29, il démarre la semaine à 29 degrés, 48 minutes. Hein. Une minute, c'est 60, euh, c'est euh, 60, quoi. 60 secondes, hein, c'est bête. Hein. Un degré, c'est 60 secondes, Une, euh, 29 degrés, 48 minutes, il manque 12. 12, euh, 12, 12 petite minute pour qu'il change de signe il changera le 23 mars, il se rapproche de plus en plus de son gros virage où il va quitter le Capricorne pour rentrer en verso, vous euh, allez voir ce qui nous attend, je vous, vais vous réserver une vidéo tout à fait pointue, sur. enfin je vais essayer parce que personne ne peut faire un truc assez pointu sur Pluton on l'a tellement peu étudié, donc ce une sont que des hypothèses des hypothèses, voilà, on en reparle je vais vous faire ça avec la nouvelle lune, je vais vous en donner un avant-goût, je vais la tourner après et puis je vais vous parler pour terminer des planètes outils les planètes outils, quand j'analyse un thème individuel, je m'y appuie beaucoup. On appelle ça les trois colonnes qui soutiennent le temple. Sagesse, beauté, force, mercure, vénus, Mars. Voilà. Ce sont les.. les dont on se dispose dans les poches pour avancer. Tiens, au fait, Olivier, euh, vous euh, cherchez à savoir qui veut être dans la deuxième année. Parce qu'on a fait. J'ai tourné une première année de formation qui marche on est très content. Il y a une deuxième année que j'ai commencé il y a quelques mois, on a vite fermé parce que j'interviens beaucoup plus dans la deuxième année, donc je ne pouvais pas, je saturais, j'ai arrêté 80% de mes consultations, donc je ne pouvais pas. Donc, et là, on refait une séquence où on va réouvrir, mais de façon très fragmentée, pour que ceux qui sont vraiment motivés, on les passe en priorité. Hein, euh, voilà, euh, si vous avez suivi la première année, bien évidemment, vous êtes prioritaire, c'est la bonne blague. Et il euh, y a un truc en dessous dans les descriptif de la vidéo, si vous voulez qu'on vous inscrire, euh, Olivier vous connectera, vous contactera, euh, vous fera un petit mail, un petit truc pour vous prévenir. Comme ça, vous serez dans la shortlist de ceux que je peux prendre. Après, je ne peux plus. Hein, on reporte à quelques mois, quoi, hein, six mois. Voilà. Bon, fait au mieux. Euh, formation 2 en dessous. Les planètes outils. Quand je regarde une carte du ciel individuel, je m'appuie sur Mercure, notre aptitude à communiquer, Vénus, notre aptitude à aimer, et Mars, nos capacités à agir. Vraiment, sans sont des trois piliers. Hein. Ma structure, vous connaissez, hein, l'ascendant, la projection imagée, le soleil, l'objectif, l'une, sensibilité. Ça, c'est le trio structurant. Après, je regarde ce qu'on a dans les poches, ce dont on dispose, pour y parvenir. Les profils chez qui Mercure est très valorisé sont des profils qui vont être davantage, bien évidemment, dans la communication, l'adaptation, la simplification l'échange, la négo Ceux chez qui Vénus est valorisé passeront plus par le charme, par le, le rapprochement humain, par la recherche de proximité, de connexion affective. Et ceux chez qui Mars est beau fonctionneront beaucoup plus avec leur propre disposition à, se, à faire face aux obstacles et courage, volonté, détermination, sens de l'effort. Et puis, là où ça devient subtil, c'est... Il y a des profils chez qui, il y en a deux qui sont beaux. Hein? Imaginons que vous ayez dans votre carte du ciel Mercure valorisé et Vénus valorisé. Ben, on va davantage fonctionner sur le principe de la discussion et du charme, moins sur l'action. Si à l'inverse, on a euh, Mercure valorisé, Mars valorisé et Vénus dans une position où elle est un peu entravée, on aura affaire à des profils communicants, parfois un peu dans le sec, et moteur et courageux. À si a l'inverse, si l'on a Mercure pas tellement valorisé, Vénus très valorisé et Mars très valorisé, nous aurons affaire à des profils qui seront réduits structurellement dans l'échange, mais qui pourraient être très affectueux et très courageux. C'est pour ça que c'est intéressant. Un jour je vous ferai des trois, euh, c'est plus subtil encore, mais une autre fois je vous ferai ça. Vous voyez, faut juste comprendre comment je fonctionne sur du thème individuel. Jouer sur ces rois, jouer sur ces outils, c'est... On s'en lasse pas. C'est une mine d'enseignement et d'enrichissement et de, de, de curiosité, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou-là. Euh, C'était un horoscope. Hein. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires, tout ce qui donne envie de bien faire. Voilà, on se dit à très vite, je vous prépare plein d'autres trucs. A bientôt.